Dans certains mouvements d'extrême droite on retrouve quand même euh, ce qu'on appelle le catholicisme intégriste et euh, j'aurais aimé savoir quelle était la relation entre ces mouvements et euh, l'église catholique et notamment dans leur milieu de recrutement qui dans les années 90 avait lancé les scouts unitaires de France et euh, qui était euh, le, le, le, creuset, euh, le, le creuset de la, formule, de, enfin, de la formation identitaire. Dans la discussion, dans le feu des questions à, dans la commission d'enquête, on, on interrogeait des historiens et il y avait une volonté de comprendre comment certains jeunes avaient pu progresser, comment ils pouvaient à un moment donné être entraînés et via des fois des groupuscules de jeunesse. Et euh, je pense que de la façon dont euh, Adrien Morenas a, a posé la question, aussi c'était un peu une question un petit peu provoque vis-à-vis euh, -vis des historiens qui ont tout de suite d'ailleurs réagi. Mais comme c'est vraiment une commission d'enquête qui est filmée en direct, on n'a pas rien n'est préparé, euh, ça passe tout de suite euh, justement euh, sur la toile et donc euh, certaines personnes l'ont vu. Donc ça fait tout de suite un peu une, une, un effet boule de neige. Moi-même ayant été scout, je n'étais pas scout unitaire de France, j'étais scout de France, euh, ce qui est différent, mais je connais quand même le mouvement scout unitaire de France. J'ai réagi mais Adrien Morenas l'a après expliqué aux responsables des scouts unitaires de France que nous avons reçu, hein, le délégué général, la responsable de communication et deux membres du conseil national des, des scouts unitaires de France que nous avons reçu il y a quelques jours à l'Assemblée nationale et nous avons eu une, une discussion très intéressante et très franche et Adrien Morenas a, a renouvelé ses excuses pour ce, ce, ce malentendu et a bien rappelé qu'il ne visait pas les scouts unitaires de France mais il visait plus des fois des il s'interrogeait, et sa langue a peut-être fourché, mais sur des groupuscules euh, qui sont qui, d'extrême droite, puisque l'objet de cette commission d'enquête c'est étudier, comprendre et euh, apporter euh, des réponses à ces groupuscules d'extrême droite. Et euh, dans ces groupuscules d'extrême droite, il, faut, il, y a, il y a pu avoir des ponts, des proximités avec des groupes qui se revendiquent du scoutisme et qui ne sont pas reconnus euh, par l'État qui ne sont pas reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on se rappelle tous, je pense que c'est un peu cela aussi qui peut des fois créer l'amalgame chez certains, des mouvements scouts de ce type-là, par le passé, qui ont fait parler d'eux par des drames. On se souvient de l'affaire de ce mouvement scout qui était conduit par un abbé en Bretagne, où des jeunes s'étaient retrouvés en perdition en mer lors d'une tempête et étaient décédés. Il y avait des conditions de camp extrêmement strictes, très martiales, très militaires. Voilà. Et donc il y avait une certaine idéologie euh, très marquée. Donc voilà, bon. Mais je crois que depuis, on a eu cette discussion avec ces responsables du mouvement scout unitaire de France et, et cette rencontre. Ils nous ont dit d'ailleurs que c'était la première fois que responsables du mouvement rentraient à l'Assemblée nationale dans ces conditions-là avec leur statut de, de dirigeant du mouvement scout et on a eu une très intéressante et très riche échange. il y a un peu des stéréotypes qui circulent encore parce que pour certaines personnes ils ne comprennent pas qu'on puisse des fois euh, avoir un foulard autour du cou pour certains un béret sur la tête euh, un short euh, même quand on a un certain âge après ça dépend les mouvements, hein. tous les mouvements scout n'ont pas justement la, la même approche la même pédagogie la même, euh, les mêmes codes vestimentaires mais disons qu'il voilà, y, y a cette approche un peu euh, scout toujours euh, où on se moque où on a un petit côté euh, euh, ironique mais à la fois je pense pas qu'il y a euh, par contre euh, je pense que c'est il a un petit côté pour certaines personnes qui trouvent ça euh, has been vieux jeu, euh, qui, ceux qui ne connaissent pas le mouvement scout euh, parce que ceux qui connaissent le mouvement scout ont une vision complètement différente, ils savent que c'est une extraordinaire école de la vie. Euh, ceux qui sont passés comme moi euh, on n'oubliera jamais nos années scout, ça nous a formés, ça fait ce que nous sommes actuellement en partie, en grande partie. Dans mon groupe parlementaire, si je puis parler de ce groupe, même s'il y a des sensibilités un peu différentes, le scoutisme est plutôt bien vu. Il y a plusieurs de mes collègues, hommes ou femmes, qui ont une expérience scout dans leur jeunesse ou dans leurs jeunes années d'adultes, euh, en tant que chef, euh, voilà, en tant qu'encadrant. Après, parler de l'ensemble de la nationale, c'est plus difficile pour moi de percevoir. Il est évident que dans certaines sensibilités politiques, on peut avoir des a priori ou des stéréotypes du scoutisme. Et puis dans d'autres, une approche plus, plus sympathique et parce qu'il y a une meilleure connaissance. Parce que souvent, pour bien comprendre le scoutisme, il faut l'avoir vécu ou il faut avoir eu des personnes autour de soi qui, qui l'ont vécu. Peut-être demander à certains de mes collègues s'ils me, avaient identifié en moi euh, mes origines, mon passé scout. Euh, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire qu'obligatoirement euh, cela, se, ça se ressent. Euh, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui, dans ma vie d'homme, euh, d'adulte, de père, euh, de responsable euh, politique, euh, qui compte. Euh, qui compte parce que euh, j'ai appris dans le scoutisme euh, le service aux autres. Euh, j'ai appris dans le scoutisme l'esprit du collectif, du groupe, de travailler en groupe, de vivre en groupe, de vivre en collectivité, c'est pas simple hein, quand on vit pendant 15 jours, voire 3 semaines en, en collectif, euh, sous la même tente, à 7, 8, euh, puis après dans, avec plus un plus grand nombre pour vivre tous les jours, euh, 7 jours sur 7 pendant 3 semaines, c'est une certaine expérience et, et qui, moi, a été formidable. vivre pleinement leur scoutisme, de, de s'engager à 100% parce qu'ils ne le regretteront pas. Parce que des fois, il y a des hauts, il y a des bas dans, dans, dans, dans un parcours de scout. Ça dépend voilà, des moments de sa vie, de l'entourage que l'on a, des jeunes avec qui l'on est. Mais oui. c'est sur la durée que je pense qu'on peut vraiment s'épanouir dans le scoutisme. C'est pas en en faisant une année. Après, s'il y en a qui en font qu'une année ou deux années, peu importe. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de, de s'épanouir pleinement dans le scoutisme, il faut, faut que ce soit un peu dans la durée. Et pour cela, il faut, faut s'investir, il faut euh, euh, croire en soi. Euh, il y a des moments où on a des moments d'un peu de, de découragement, de faiblesse quand on monte des projets. Euh, Ce n'est pas toujours facile. Donc croyez en vous, euh, croyez en votre jeunesse, en votre énergie. C'est les plus belles années de votre vie. Euh, je suis bien placé pour le savoir, même s'il y a d'autres périodes de la vie qui sont formidables, mais c'est des années quand même extraordinaires. Profitez-en et ça vous servira plus tard, cet engagement scout, parce qu'on apprend, on découvre des valeurs extraordinaires, des valeurs d'engagement, des valeurs de service des autres, des valeurs de camaraderie, des valeurs de respect de l'environnement. Euh, des valeurs euh, de travail euh, pour mener à bien justement ces projets. Et donc euh, voilà, c'est ce encore une fois euh, une des plus belles écoles de la vie euh, que je connaisse. Et tous ceux qui y sont passés euh, euh, font le même témoignage que moi. Et puis ce qui est extraordinaire aussi, souvent en scoutisme, c'est que les personnes avec qui on a été amis, avec qui on a été scout en, en équipe, en patrouille, euh, eh bien euh, quand on était adolescent, euh, eh bien, ce sont des amis qui restent toute la vie. Euh, moi, mon plus vieil ami et mon premier camarade que j'ai eu euh, dans mon entrée au Louveteau, il y a de cela maintenant, euh, je crois, 40 ans.